Bonjour à tous les amis et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Summoners War Chronicles. Un tout nouveau RPG énormissime, sorti sur toutes les plateformes en Europe le 9 mars, donc extrêmement récent. Il existait avant en Asie, mais là c'est le lancement global. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne.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 Les amis, déjà vous l'entendez, une ambiance sonore d'une grande qualité. Summoners Wars Chronicle, évidemment, est issu de l'univers de Summoners War Pour ceux qui connaissent ce jeu, énormissime également. Alors déjà, avant de se connecter, il faut choisir un serveur. J'ai décidé de faire mes premiers pas dans le jeu avec vous. J'ai déjà regardé bien évidemment un petit peu comment ça se passait. Il faut déjà choisir un serveur. On a le choix en Europe entre Liebli ou Tilacha. Par défaut, si je dis pas de bêtises, on arrive sur Tilacha, il faut immédiatement switcher sur l'IEBLIS si je peux vous donner ce conseil. Car la grande majorité de la communauté française et plus largement francophone est réunie sur ce serveur. Ensuite, il faut savoir que le jeu existe sur toutes les plateformes. Sur PC, sur Android, sur iOS, sur Mac, vraiment vous le retrouvez partout. Donc faut pas oublier d'aller dans les paramètres pour faire un certain nombre de changements. Preuve qu'il existe partout. Regardez, on a le mapping du clavier qui nous explique, on peut même jouer à la manette si on le souhaite. Regardez pourquoi faut aller tout de suite dans le menu puisque en allant immédiatement dans le menu, vous pouvez aller dans le graphisme et changer les paramètres par défaut. C'est beaucoup plus bas. Hein. On a des résolutions. Moi je suis arrivé, je vais une résolution de 630. Là pour vous donner une idée. J'ai hésité à faire le record sur Mac, PC ou sur ma tablette, sur mon iPad. Je l'ai fait sur iPad, hein. c'est un iPad Pro, comme vous le savez. Je vous le dis tout le temps, on dirait que je suis vendeur chez Apple. Vous montez en 2048, hein. ça passe très bien. La taille de lui, petite ou grande, c'est à votre convenance. Je la laisse en grande pour la vidéo. On la passe en petite. Allez, je la laisse en grande, on verra mieux. L'affichage, on s'en moque pour les joueurs neutres et alliés. On met bien évidemment affiché pour toutes les cibles, les ennemis affichés. Les graphismes, moi j'ai mis du personnalisé puisque... Si vous mettez ultra, tout n'est pas au max. Donc j'ai mis flux lumineux, ok, profondeur maximum, qualité de terrain ultra, personnage ultra, netteté des paysages ultra, netteté des effets ultra, qualité des ombres, qualité de l'eau ultra, filtrage anisotrope élevé, qualité des contours élevé, portée du fond ultra, portée de vue des personnages ultra également, portée de vue des effets ultra, nombre d'invocateurs à afficher le maximum, distance d'affichage des créatures 20, le plus loin possible, qualité des textures élevée, ajustement de qualité adaptatif on et limite d'image. J'ai mis max de l'appareil. Comme ça, on est plutôt bien. Tac, on retourne sur le menu, on est prêt à commencer. On appuie pour commencer. Ça se connecte au serveur et on arrive tout de suite avec une petite vidéo d'intro magnifique. C'est très bien fait. C'est sous-titré, le jeu est entièrement traduit en français. Alors Les voix n'existent qu'en anglais. Mais le jeu est entièrement traduit en français, avant on ne l'avait qu'en chinois, maintenant avec la sortie européenne, hein, globale du 9 mars, hein, il nous explique la guerre contre les galagons qui ont ouvert les rifts des mondes, le parchemin je pense qu'il était écrit à ce moment là. Franchement c'est euh, une intro, elle est sympa, c'est la deuxième fois hein, que je la vois, j'ai déjà vu une première fois où je l'ai lancé sur un autre compte. Avant la vidéo, il nous explique que le capitaine de la garde, que la guerre, elle est inévitable. On, on se retrouve dans une ambiance euh, vraiment, euh, alors je dirais pas, entre l'animé et euh, le cartoonesque. Je trouve ça très bien, moi j'apprécie ce type de graphisme. Comme vous le savez, on retrouve dans la plupart des, des jeux asiatiques aujourd'hui, la plupart des labs. Alors voilà, on commence, il nous demande de saisir notre nom. Changement gratuit disponible une fois. On est très bien aiguillé. Immédiatement, il nous dit qu'on va pouvoir changer une fois de nom. Est-ce que Patatou existe Et Patatou existe. Félicitations pour être devenu. Ouais, félicitations, c'est super. On est content. Qui est le meilleur invocateur parmi vous On choisit normalement au départ, hein, parmi une petite liste d'invocateurs. Kina, Orbia ou Cliff. Et là, on voit, ça bug. Puisque... Donc, peut-être qu'au niveau des graphismes, ça fait... Ah, voilà, maintenant, il s'affiche. Je disais, il allait galérer parce que j'avais tout mis au max. Hein. Est-ce qu'on peut les faire tourner Kina, c'est la gamine. Cliff, alors que, quels sont leurs rôles Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité Si je clique sur elle, c'est une invocatrice possédant des capacités de soin. Ouais, c'est un RPG basé sur l'invocation. Affinité, sensibilité, décision, décision, niais. Intéressant, si on clique dessus, il nous explique que c'est. Non. Soit euh, Calme, soit, style de combat. soigne ou renforce les alliés, utilise divers effets passifs pour assurer la survivabilité des alliés. Autant vous dire... Le rôle de Kina, c'est écrit invocateur de soins. Elle est en soutien. On peut la faire tourner, on la voit, c'est super. Hop, on revient en arrière, on regarde Orbia. Ça doit être la mage, Orbia Invocateur de la magie. Style de combat effectue de puissantes attaques de zone. Il y a diverses méthodes et affronte les ennemis à l'aide d'effets passifs offensifs. Ok. Et on finit avec le dernier. Cliff Le bourrin, à mon avis. Il est, euh, il est plus large son spectre. Tiens. Charge au milieu des ennemis pour concentrer les attaques sur lui. Et protège ses alliés à l'aide d'effets passifs. Défensif, allez, Cliff ou la Mage, allez, on va prendre Orbia pour commencer La petite Mage, elle fait un max de dégâts, Orbia est sortie première de sa promotion à l'école de magie magie Vous voyez, hein, tout est traduit, c'est vraiment très sympa Personnaliser l'invocateur, est-ce qu'il y a un random quelque part Non oh, Est-ce qu'il y a beaucoup de visages Ouais, il y a, hey, la liste de visages est plutôt pas mal Allez, on va prendre, on va prendre, on va prendre celui-là, elle n'a pas l'air d'une victime, elle a l'air un peu vénère je peux pas, apparence aléatoire, voilà, non, on va recommencer, il faut qu'elle ait l'air un petit peu en mode vénère. Allez, on va prendre celui-là en apparence aléatoire, en tenue ici, je peux faire de l'aléatoire aussi, ah non, ça change tout. Bon, bah on va recommencer à chercher un visage, oh, on va la garder comme ça. La tenue, la tenue, qu'est-ce que ça change, la tenue 2, tenue 3, ah, juste je choisis switch, 1, 2, 3, on peut la faire borgne. Vas-y, on va la prendre avec des petites, un petit style comme ça. Allez, c'est plié. On peut même choisir la coiffure. Franchement, là, c'est abusé. On, va, on est vraiment dans un truc... Hein d'Asiatique, euh, hein, où on peut aller très loin dans la personnalisation le créer, le personnage sur les paramètres actuels ok à mon avis on peut peut-être le changer hein, plus tard ça et elle arrive on a la petite animation qui va avec comme d'hab, hein, très propre, très bien son cube c'est un Rubik's Cube qu'elle a sûrement pas réussi à finir du coup elle a le somme et elle nous tabasse on va voir tout de suite ce que ça donne année 797 après avoir remporté, écoutez franchement l'ambiance sonore hein, est très bonne les vidéos sont très bien réalisées. On a la petite histoire qui nous explique pourquoi on en est là à invoquer des... Je me calme un petit peu, hein, parce que là, je vous laisse profiter un peu. Euh, pourquoi on en est là à invoquer euh, des mobs pour aller combattre sur le territoire On a toujours le Docteur Luna hein, qui est là, qui est un petit peu notre guide au début de l'aventure. Et on va arriver par ici. Si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. Vous voyez ce qui est bien, ce qui est pratique ce qui, est, ce qui est bien fait du moins, c'est que les cinématiques sont pas euh, extrêmement longues comme d'habitude. Elles sont euh, suffisamment longues pour qu'on en profite. Hein, mais pas non plus, elles ne durent pas non plus 3 heures pour qu'on en ait marre et qu'on ait envie de les passer et commencer immédiatement le jeu. Vous voyez, on est tout de suite arrivé tout à l'heure, j'ai choisi mon nom, tout de suite j'ai choisi mon avocatrice. Et là, je vais me retrouver déjà immédiatement à jouer j'ai trop souvent euh, connu des jeux où on se retrouvait à attendre vraiment longtemps et à passer parce que les cinématiques étaient vraiment reloues. Donc voilà, alors là, hop là, on est en vue euh, première personne, on va passer en vue euh, 3D très rapidement, on va le voir. Je pense que c'est bon, on trouve d'abord Luna et ton Véline. Je vais chercher là-haut, toi, regarde là-bas. Tac, et voilà, on est sur le jeu. Alors, il nous explique, hein, je viens de cliquer. On peut se déplacer, on peut se déplacer avec le pavé directionnel Si tu en bas à gauche ou avec euh, la petite croix. Voilà, vous voyez, hop, j'ai un petit stick analogique. Pourquoi Parce que je suis évidemment sur mon iPad. Hein. Franchement, regardez, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est bien fait. Alors là, je tourne la caméra, hein, elle est vraiment... Les graphismes sont sublimes. Les effets... Alors, les effets de flou, je pensais qu'ils seraient de meilleure qualité. Mais regardez, regardez ça. Les flammes, la fumée, franchement, c'est énorme. Je me casse, il me dit. Non, non, où tu vas Descends en bas sur la route. Vous voyez, Mais met même... Le guide où je dois aller. On a mes différents skills. Vous voyez, franchement, c'est beau. On tire. Ça se recharge. Je fais le deuxième effet. Magnifique également. Le troisième effet de zone. Est-ce que je peux choisir la zone La zone La zone La zone où je tire. Et le dernier, qu'est-ce que c'est Tac, c'est le petit, le petit coup euh, facile celui-là. voyez, celui du bas. Et qu'est-ce que c'est celui-là Impossible de sauter. Ok. Et le dernier, celui-là. Hop là Tiens, d'ailleurs, la lumine, luminosité a diminué. Euh, sans euh, sans raison apparente, je ne sais pas pourquoi Il est peut-être un petit peu fatigué, réveille-toi, respire bon, On continue, qu'est-ce que c'est que, que les autres options, cette option là, qu'est-ce que c'est Hop, hop, je ne sais pas ce que c'est, c'est pour re recentrer la caméra Sûrement bon, ok, on verra plus tard, je dois suivre la route pour le moment, donc je la suis. Où est le docteur Luna Est-ce que la luminosité a été baissée euh, par la tablette ou euh, par euh, le jeu directement parce qu'on est un petit peu la nuit Alors là, je ne saurais pas vous dire. On va continuer de profiter de l'animation. On voit le jeu en tout cas, il est vraiment très très beau. Moi-même, c'est ce qui m'a mis une claque immédiatement. Hein. Les, euh, les graphismes ils sont tout bonnement magnifiques. Franchement, ça donne vraiment envie de découvrir et de jouer davantage au maximum à ce jeu. Donc vous voyez, tout de suite, il m'explique en mode combat. Alors là, on n'est pas encore en l'occasion Attaquez vos ennemis en appuyant sur le bouton attaque. Donc du coup, hop là, on leur met une petite gifle. Je peux passer, hein, vous avez vu, je pourrais passer euh, tout ce mode-là qui me sert juste les animations entre les combats. Hein, plutôt, hop là, il me monte les sorts de zone, ça les bloque tous. Attaquer les ennemis gelés à l'aide d'une vague Et hop là, ouais, il, il nous explique bien en fait hein. On gèle avec le premier skill On frappe deux zones avec le deuxième Et on fait une tempête de glace aussi avec le dernier à mon avis ils sont tous morts c'est ça Et voilà ils sont tous morts vous avez remarqué, hein, on a un tutoriel de départ, même si il est probablement le même pour tous, hein, qui est euh, adapté en fonction euh, du, euh, du, du summoner, du personnage que j'ai choisi. Donc là, docteur Luna, je clique, je fais ma petite quête. Merci, maintenant laissez-moi vous donner des informations utiles. Ce MMORPG est, ce MMO, ce est extrêmement intéressant. Vas-y, dis-moi tes informations utiles. J'ai vu votre Vélin par terre de l'autre côté de la Falaise, mais des neo Galagones me poursuivaient, donc je n'ai pas pu le récupérer. Feignasse, va, tu voulais pas, c'est tout. Mais avec vos compétences, vous n'aurez aucun mal à le récupérer. Allez vite chercher le Vélin et protéger l'œil d'Argas. Quelle chance, cette Falaise est couverte de lianes, je vais pouvoir descendre, bla bla c'est super, vas-y. Donc on y va, c'est parti, c'est par ici. Première quête, est-ce qu'il y a un tuto de quête On regarde l'interface un peu. Si je clique, pas encore l'interface complète, forcément. Je clique sur les lianes et elle monte automatiquement. Là, je n'ai strictement rien à faire. Elle monte d'elle-même. Les traces d'anciens, c'est un appareil, blablabla. Vas-y, il me dit, vous voyez, j'ai les petits cônes hein, où je dois aller. Et on se retrouve sur le champ de bataille. Toujours ces animations qui sont très propres, très clean. Regarde là-bas, hein, ce sont les troupes euh, des clochards qui vont devoir éclater. C'est super. Il nous tire déjà dessus. On y va, on y arrive. La meuf, c'est une demi-ninja. Elle fait, voilà, on a retrouvé la leveline, Mais on se fait attaquer tout de suite. Afin d'éviter l'attaque, on utilise la technique d'esquive. Hop là, je l'ai vu tout à l'heure. Hop, on fait un petit saut de ninja de nouveau. Et on récupère le VL1. On va continuer à mon avis, l'autre il va nous aider, ouais c'est super, vas-y, bouge-toi un petit peu, épéiste magique de la lumière, on commence à se constituer, hein, déjà une petite team, hein, passe devant, montre-leur, ouais, laisse-moi, <rire> passe devant, ouais, tu veux que je, je meure en fait, tu veux que je crève, c'est ça Facile, bon, de toute façon, elle va faire, et voilà. Et la corde, elle est pétée, et je suis tout seul. C'était évident que ça allait se passer comme ça. Et après, une fois que j'aurai tué tout le monde, ils vont arriver et ils vont dire Ouais, c'est super, on est là pour t'aider, on n'a rien fait, c'était de la balle. Hop là, j'arrive ici en plein combat. Le général des Néo-Galagones, ça sent un petit peu genre. Le petit boss hein, qu'on a sur la fin de cette première phase de tutoriel, le, le général, il a l'air un peu de wish quand même, mais euh, il bat quand même notre, euh, notre ami, hein, le Big Boss Moustachu. On va l'appeler euh, Omar Sharif. Il est en train d'éclater Omar Sharif. Il lui dit, c'est tout ce que tu sais faire. Évidemment, il est devenu trop puissant. C'est super. On va nous aller le déboîter. Et on va lui montrer la puissance du pouvoir du Riff. Hein. À ton tour, invocateur. Tu pourras me donner mon prénom. J'invoque un camarade avec lequel vous allez combattre. Je choisis euh, quelqu'un dans la liste. Ou c'est par défaut. C'est par défaut. Réponds à mon appel. Qui va-t-il va faire venir Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive Superman Noir, j'aimais bien. Hein, j'aimais bien. Je l'étais vraiment sympa. Il est vraiment vraiment sympa. Après, je l'ai trouvé un petit peu ennuyeux, donc j'ai arrêté. Mais cette version RPG a l'air tout bonnement énorme. On dirait une fée de l'eau, hein. la jeune femme qui est là. J'ai aucune chance, il va tous nous tuer, c'est super. J'utilise ma compétence de monstre, hein. donc euh, je l'envoie à cette petite fée de l'eau, elle va l'endormir. Qu'est-ce qu'elle va faire C'est ça qu'elle va faire Ouais, bon, ça fait, euh, ça fait quand même très, très fée de l'eau, effectivement. Est-ce que je peux passer euh, toute cette zone-là pour nous retrouver après On est le général et on est sur la phase de combat. Donc du coup, je dois aller vers lui. Elle veux Que je l'attaque, tu veux que je l'attaque? Vas-y, je l'attaque. Voilà, on le gèle. Ben, est en train de, il est en train de me fumer. En fait, je pourrais esquiver, hein, faire comme ça. Ouais, C'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, vas-y, fume-le. Sa vie, il est à 60%. On le tacle encore. Hop là, voilà, on fait une cascade. Hop là, il va attaquer sur la zone. On l'a vu, c'était tout naze. Il attaque encore sur la zone. C'est tout naze. Est-ce que je peux lui dire d'attaquer elle? Ouais, je pourrais envoyer. Qu'il le slip je pourrais envoyer qu'il me soigne et lui hop là je peux, en plus hey, il cible automatiquement hein, donc c'est quand même bien pratique Bon c'est déjà fini vous avez vu hein, je dis cible automatiquement à ce moment là le dernier coup que je mets j'ai mis un coup à la wish il est parti totalement éclaté sur le côté Au final on a battu on va passer cette séquence et celle là aussi pour se retrouver sur la séquence de fin du boss hop là il me dit de faire une esquive Bon, c'est la séquence du tutoriel Du tutoriel plutôt à plat on y va Est-ce que je pourrais même la passer encore celle-là Voilà, on passe, on passe, c'est super Ils viennent m'aider, c'est ce que je vous avais dit Ils allaient arriver à la fin une fois que j'ai tout fait Et euh, m'aider et faire genre ils ont tout fait, donc ensuite, il faut que j'aille voir mon ami pour avoir une quête, le ressenti, la force magique que dégage cette épaisse magique est vraiment impressionnante Bon, c'est super, il va me donner sa quête, ça continue ainsi, hop là, Pouah voilà ce qu'il <rire> voilà qu nous dit, j'invoque un nouveau camarade, donc on est vraiment dans une grosse phase de tutoriel, là, ils nous apprennent comment fonctionne. Le système d'invocation, encore une fois, si vous avez déjà joué à ce type d'RPG ou déjà joué à Noir vous connaissez très bien comment fonctionne ce système d'invocateur et d'invocation. Mais là, c'est pour tous ceux qui n'y ont pas joué. Et voilà, je m'en vais. Et ils sont en train de se faire, euh, de se faire tabasser euh, à la wish. Je, je peux passer cette zone d'animation. Il a jamais vu de Galagon invoquer un monstre avant. C'est la première fois qu'il envoie voit. C'est super. J'ai peur que les pièges se tombent, Blablabla. Blablabla. Bla, bla, bla. Et hop. Et on se retrouve un petit peu plus seul à présent. Et on se retrouve sur le temple avec les deux invocateurs. Vous voyez, je me mets là. Il me met tout de suite... Le fait que je puisse, franchement, c'est extrêmement bien faire à travers les pièges. Donc, il faut suivre le rythme pour pas me faire dégommer. Je passe. Bon, ce n'est pas très dur, évidemment. C'est le début. Je dis ça et j'ai failli me prendre les flammes. Hop, J'attends. Je continue. Ouais, c'est pas de ouf euh, difficile. Mais c'est normal. Hein. Si on met un truc difficile et que vous crevez dès le tutoriel, bon ça va être moyen et je me retrouve avec euh, le, mon ami le boss euh, qui a fait une invocation tout à l'heure du coup et il se fait attaquer par qui il se fait attaquer par l'autre qu'on voit des, petites, euh, des petits sorts euh, un peu tout tournesques je vais te tuer et il invoque euh, il invoque aussi euh, il invoque des trucs de ouf hein. moi autant euh, j'invoque un chien en carton et un elfe euh, et une fée des eaux un petit peu fatiguée autant euh, lui euh, il invoque des trucs d'un autre niveau oh, regardez regardez ce qu'il Bon, il va se faire éclater, mais c'est quand même des trucs de ouf. Allez, on va passer l'animation pour que ça avance et que ce soit à nous. N'espère pas trop, moi aussi j'ai des amis. Ouais, on n'est pas, pas très potes, on se connaît depuis 10 minutes. Donc euh, ne t'enflamme pas non plus, disons que j'ai pas envie de mourir, donc je vais t'aider, euh, mais, euh, mais de là à dire que je suis ton ami, non, tu t'enflammes tu un petit peu. On va tout de suite avancer, et on va aller combattre le gros truc. Alors, il est gros, mais à mon avis, il vient de chez Wish, hein, parce que s'il était trop balèze de toute façon. Ouais, j'ai usé, pour rien, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais faire ça, je voulais faire ça, lui il me saute dessus direct, vas-y, dehors, euh, lui, j'ai le chien loup là à côté que je peux lancer, il a des skills. Hop là, je continue, il faut sortir de la zone orange, hein. si vous n'avez pas remarqué, il y a une zone orange au sol, c'est de ça que je cherche à sortir à chaque fois. Mais Là, je vais me faire fumer, Et eh, c'est chaud hein, quand même, hein. pour un premier niveau, il n'est pas si facile que ça, vas-y, fume-le, mets-lui une triplette, hop là, on continue, il faut sortir assez rapidement. On va attaquer. Ah, faut que je switch. Hein, vous avez vu. Hein. Je switch le chien et euh, la fée des eaux. Je ne sais plus son nom. Le chien, c'est un loup. On peut s'entendre bien. Le chien et la fée des eaux. Je switch entre les deux pour choisir leur skill. Je peux recliquer. On va repartir sur la fée des eaux. Bah, elle n'a elle pas... Elle ne peut pas faire d'invocation pour le moment, non, elle ne peut pas faire d'invocation, c'est à moi de bloquer, allez, hop là, on l'a gelé, du coup, on lui met un petit cône également, on continue, il est toujours à 50 pour... ah ouais, en fait, si je le smatchais avec ça, ça pourrait aller très vite, hein. vas-y, endors-le un petit peu, on va continuer de le smatcher avec ça, on va essayer de le geler, on va continuer avec ça, on... là, il ne bouge plus, hein. il a plus. Il est. ne bouge plus, il est en train de me déboîter quand même, hein. Fais-le dormir, voilà, tu vas me remettre un petit peu de vie s'il le faut. Ouais, il est quand même assez facile, c'est moi qui étais un petit peu moisi. Donc, on l'a battu, on va se retrouver à pouvoir aller récupérer, essayer de récupérer, de voler le petite, euh, la petite amulette. Mais plans tourne mal Et le mec, il le ressuscite, détente, comme ça. Donc, le mec, il peut ressortir, je viens de lui mettre une raclée, il le reste, ça va, sympa. J'espère que moi aussi, hein, on pourra me Oh, Big Bang Attack de Vegeta, une petite Big Bang Attack hein, de mon ami de chez Wish, et, et, et il l'éclate, et du coup, il est tombé sur l'amulette, et là, on passe avec une petite animation en dessin animé, euh, en animé, très propre, et euh, l'amulette tombe plus bas, et évidemment, du coup, euh, elle tombe dans la rivière, oh mon dieu, elle est tombée dans la rivière, on ne l'aura pas je pense qu'on a fini, là à présent, la première phase du tutoriel. Et on se retrouve avec, une nouvelle fois, des décors. Et cette fois... On va pouvoir voir la qualité de l'eau, hein, sachant qu'on l'a mis au maximum. Allez, fais-moi un petit passé. C'est moi le docteur Luna, je suis heureuse de voir que vous n'avez même pas vu que c'était une, une, une, un chat, femme, euh, une chatte, donc de voir que vous allez bien. J'étais très inquiète quand je vous ai vu tomber de la cascade, t'inquiète. Hein. Bienvenue sur le continent de Rudelin, ici vous êtes au but des gars. N'est-ce pas le bon moment pour aller voir Je suis si tu j'appuie sur le titre de la quête en haut à gauche de l'écran pour l'accepter, ça permettra de savoir que vous devez la faire ensuite. Bon ben voilà, on se retrouve donc avec l'interface. Là, on a fini la phase, la première phase hein, du tutoriel. Vous le voyez, il y a un petit logo hot qui nous donne des hot time events. L'event de hot time est en cours, évidemment. Il y a tout un système de bundle, tout un système d'événements. Récompenses d'or de donjon et de la chasse de monde sont augmentées de 30%. L'XP d'accomplissement de donjon 30%. XP de chasse de monde 30%. Alors le hot time event, hein, c'est soit parce qu'on vient de commencer. Soit parce que euh, on, euh, on est down un certain temps et donc quand on revient, il nous donne un bonus, soit parce que c'est le bonus de lancement du jeu. On le voit, on va regarder toute l'interface, on a la mini en haut à gauche, on clique dessus, ça l'agrandit, on peut évidemment la, dé la déplacer, on peut filtrer les PNJ, filtrer les points de déplacement, les quêtes, les boss de terrain et les créatures à aller voir. On peut changer la carte et avoir une carte plus grande, celle de rue, des 1, de, rue de Lain, avoir la carte du monde, vous voyez, moi je suis sur rue de lin et je clique sur là où je suis exactement. On revient en arrière. Vous avez vu. Hein, quand je suis sur la carte. Hop là. La carte. Je l'affiche. J'ai mon niveau de gemme. Qui est ici. Un hein, niveau de cristal. Hein, et à côté. Le niveau d'or. Hop là. On recule. À côté de ça. J'ai. Un autre icône. En haut à gauche. Hein, qui est le total. Des DPS. De euh, ma team. J'ai. À côté de ça aussi. Créer un groupe. Je peux créer un groupe. Évidemment. Comme dans tous les RPG. En dessous. J'ai. Évidemment. La liste. Des quêtes. Hein, et pour finir. J'ai euh, une situation euh, des ennemis et des alliés sur les cibles qui sont autour. Et là, vous voyez, hein, on a par exemple Drona qui est à côté de moi, qui a exactement le même stuff que moi, enfin le, la même team que moi. Et elle revient au départ. Ensuite, en bas à gauche, j'ai un petit cheval. Hein. Pas de monture équipée, il y a des montures dans le jeu. À côté, j'ai un système... De record, hein. auto, mode caméra, sélectionnez le mode de vue. On peut choisir trois modes de vue mode auto, euh, mode libre, euh, et non, mode auto ou mode fixe. Mode auto, fixe ou libre. Voilà, c'est simple. Donc la différence, c'est que le auto, quand vous allez vous déplacer, il va se, remet se remettre. Le fixe, il ne bougera jamais. Donc vous pourrez euh, avoir des difficultés parfois à voir derrière vous. Hein. Et le libre, bah, c'est vous qui bougez la caméra comme vous le voulez. C'est assez simple. Hein. Ensuite, on a en haut à droite hein, un système paramètres de notifs. Il n'y en a pas. À côté, New, évidemment, le système de bundle, cadeau de premier achat de 2023. Si vous achetez plus d'un produit payant, vous recevrez les récompenses. Évidemment, hein. on est sur du bundle payant. C'est un jeu qui marche en achat in-app, un hein, prix spécial avec euh, limité. En temps limité, comme d'hab, hein. c'est des packs de sortie. On a un pack direct, alors sur iPad, hein, c'est peut-être plus cher, hein, à 58 balles. Hein. Donc, euh, quand on clique dessus, il nous donne le détail. Alors, évidemment, ça ne rigole pas. Donc, on peut en acheter 3 maximum. Par contre, on a ensuite des packs hein, qui sont plus accessibles. Chronique de l'invocateur qui nous donne des choses qu'on peut acheter avec des pièces en or et pas avec euh, de, de l'argent. Des pièces en or, ok, du jeu. L'invocation, on a différents niveaux de bundle, on a directement des packs d'invocation. Pack d'invocation mensuel, un plus grand nombre de vélins, on peut l'acheter qu'une fois par mois, je pense, et ça doit être ça. Un plus grand nombre de vélins légendaires et de vélins mystiques vous attendent. Ouais, c'est à dire à mon avis on peut l'acheter qu'une fois par mois ça. On n'a pas, pas le détail, c'est dommage, puisque mensuel, mensuel, hebdo, hebdo, ouais, cela se réside se résette tous les 20 jours, l'autre toutes les euh, tous les toutes les semaines. Et le pack de vélin légendaire du mois, et c'est qu'une fois aussi. Par contre et par mois, différents packs. Des packs de croissance, euh, d'évolution. Des packs en prix spécial qu'on peut acheter avec des cristaux ou avec de l'argent. Des packs. Oh, un petit pack du jeu in game. Je prends. C'est gratuit. Hop là, il est à moi. Tu me donnes tout ce que tu veux. Hein, gratuit. Le pass premium. Des récompenses de bonus à chaque niveau. Des récompenses du chemin. Hop là. On n'a pas la suite. Non, tu ne veux pas me donner la suite du titre. Ok, non, il ne veut pas. Euh, ensuite, on a un pack d'arène également. Un app. Tiens, okay, il y a... Un pack qu'on peut avoir une fois des récompenses bonus à chaque niveau. Ok, un pass, pardon. Et un abonnement. Des cristaux quotidiens pour 6 euros. Évidemment, ça va être moins cher hein, sur d'autres choses. Hein. Des cadeaux du voyageur temporel. 3 tous les jours pendant 7 jours. Des cristaux quotidiens. Niveau de compte. Ça, on connaît aussi genre. Métamorphose tenue. Il y a énormément de packs, comme vous le voyez, hein, ils conquêtent deux continents. vrai, les packs maximum à 120 balles, ils brûlent. J'espère que sur, ma sur PC, ça doit être 100 euros sur Android. Acheter sur PC ou sur Android, des amis. On finit là avec le, donc on j'ai eu le truc du premier achat, allez au shop, cadeau premier achat si vous achetez, j'ai rien acheté, donc j'ai pas de cadeau de premier achat, c'est juste qu'il voulait me dire, vas-y, va le chercher. Ensuite on continue le shop, on l'a vu on a l'inventaire classique, je n'ai strictement rien dans mon inventaire évidemment, excepté une petite paire de gants que j'ai ramassé, tiens c'est super et une petite pioche éclatée bah je vais l'équiper, hein. c'est toujours mieux que ça peut changer le nom d'invocateur il m'a dit que je pourrais le faire une fois, j'ai d'autres choses, j'ai des herbes etc, on finit avec le système de courrier où je peux récupérer les premiers items qui m'ont été donnés tout récupérer, ça fait plaisir, on a aussi les produits, tout récupérer, j'ai 20 gemmes en cadeau et j'ai aussi hein, le niveau de compte, le détail de mon compte, hein, les quêtes, mes montures, mes amis, les monstres, donc euh, ce que je possède, hein, les deux possède, invocateurs que je possède, les métamorphoses que je peux avoir, etc. Bref tout est très complet. Regardez, hein, au niveau des monstres, hein, ce qui est... Alors, pas les amis, puisque j'en ai pas. Au niveau des monstres, hein, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi euh, disponible, après avoir terminé les quêtes, on a un système qui va nous permettre de booster chacun des invocateurs qu'on a, des monstres invoqués qu'on a. Bref, un jeu très, très complet. Il y a même un, un classement. Euh, sur, euh, sur le serveur. Alors j'ai pas de rang, hein, mais il y en a qui sont déjà bien classés sur ce serveur. Je vous le rappelle, ça a ouvert il n'y a que 4 jours. Bref, une première vidéo un petit peu longue, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je voulais bien vous montrer ce jeu parce qu'il est tout bonnement énorme. Vous avez évidemment les petits émoticônes et le petit système de chat, le monde, le groupe, hein, la guilde en privé, le système et le recrutement. Là, ça ne dit rien, impossible de chatter, c'est normal, donc ça ne dit rien. C'est normal, à mon avis, c'est parce qu'il faut avoir un niveau minimum pour éviter hein, les, euh, les haters, les flouders, les trash talkers hein, de venir avec un compte et trash-talker pour rien. Donc on se retrouve avec une limitation de niveau pour parler. Voilà les amis pour cette première vidéo sur Summoners. Wow, il est énorme, je vais très certainement continuer de monter mon personnage et je vous ferai d'autres vidéos et pourquoi pas mes astuces pour bien commencer le jeu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les amis si vous testez ce jeu, votre avis, moi je le trouve énormissime à ce stade. J'ai déjà testé avec un autre compte évidemment mais je voulais recommencer from scratch hein, avec vous si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait très plaisir. Si vous voulez d'autres vidéos, les amis, sur Summoner's Soir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Summoner's War Chronicles, hein, ça fera toujours plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos